Et salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc par cette vidéo annonce pour vous annoncer un nouveau let's play qui va arriver sur la chaîne alors ça sera un épisode par semaine c'est donc sur Did Island Definitive Collection on sera en coop avec Fred, d'où la, la chaîne est les tutos de Fred. Je vous en avais parlé dans la vidéo de bonne année que je vous ai fait pour 2021. Donc on a décidé de le jouer en coop, ayant fini State of Decay 2. J'ai dit autant remplacer du zombie par du zombie. Ça faisait un moment que celui-là, j'y réfléchissais parce qu'il est énormément joué. Il est très bien classé au niveau des jeux de zombies. Et franchement, il est très sympa à jouer. Donc, vous verrez à la fin, euh, ne lâchez pas euh, la vidéo là. Tout simplement, pourquoi Parce que je vais vous mettre, après mon blabla, je vais vous mettre les meilleurs moments euh, de nos bêtises. Pour ne pas dire autre chose, parce que vous allez en prendre plein vos oreilles au niveau... Euh... Euh, de la vidéo qui suit, enfin, qui, qui va être à la suite de mon blabla, parce qu'on vous a fait un montage avec Fredo de euh, nos parties de fou rire, puisqu'on a testé le jeu pendant environ 4, 5, voire 6 heures en deux fois en live sur Twitch. Et je peux vous assurer que euh, vous allez voir Shirelle dans toute sa splendeur. Quand euh, elle n'est pas en train de vous préparer une vidéo où c'est posé, calme, bien, euh, où j'essaye d'avoir un langage correct. Bah, Excusez-moi pour les oreilles sensibles, mais vous allez m'entendre dans toute ma splendeur. Non seulement avec l'accent, les expressions, les gros mots, etc. Vous allez m'entendre hurler, râler, tout ce que vous voulez. Donc, Shirelle dans toute sa splendeur, c'est juste après le blabla. C'est un petit montage qu'on vous a fait des meilleurs moments euh, et des parties de fou rire qu'on a eu en, euh, en testant ce jeu en gameplay sur, euh, sur les lives de Twitch. Donc c'est un jeu qui a été ressorti euh, en version remasterisée, donc retravaillé, euh, je ne vais pas vous faire un épilogue dessus, de toute façon c'est un jeu qui est assez connu, moi je l'avais dans le collimateur depuis un certain temps, et euh, on peut le jouer en solo comme en coop, bon moi et Fred on a décidé de le jouer en coloc, en coloc, my god. en coop ça y est ça va jaser, non non non, en coop, euh, mais euh, vous pouvez aussi très bien le jouer en solo. Vous avez le choix entre choisir plusieurs persos, mais on verra ça lors du let's play, donc ce sera une vidéo par semaine. Donc Je pense qu'on postera le premier épisode euh, la semaine prochaine, Là, on est mardi, euh, la semaine prochaine, voire fin de cette semaine. Voilà, donc ce sera un épisode par semaine avec nos péripéties. Voilà, donc euh, au niveau du jeu, en tout cas, on n'a pas rencontré de bug ou quoi que ce soit, sauf par nos bêtises. Parce qu'on avait fait une malencontreuse action ou qu'on a voulu aller grimper là où fallait pas grimper. Ou alors parce qu'on a pris le véhicule et que euh, j'ai plutôt tendance à conduire les voitures à la, à la state of decay. Euh, voilà donc euh, où on coince les voitures enfin voilà mais pas de bug réel propre au jeu. Mais plus à, à nous qui avons fait de mauvaises euh, manipulations en jouant euh, en voulant passer là où on, où on peut pas passer. Enfin bref vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'a pas du tout vu euh, le, le temps passer, en tout cas, ni jouant, ce qui est un bon point pour le jeu. Et en plus, il est très fluide et euh, les graphismes sont relativement jolis, quand même. Euh, on est sur une île paradisiaque, hein. on oublie les deux têtes que vous voyez à l'écran, là. Au niveau, en tout cas, euh, des détails, euh, des finitions, euh, des graphismes, il est très joli. Mis à part ben, qu'il y a des zombies, quoi, voilà, c'est tout, et qui sont quand même relativement hard. Et, euh, vénère sans compter qu'il y a des boss etc donc euh, bah écoutez que vous dire de plus euh, j'espère que vous serez au rendez vous j'attends vos retours en commentaire euh, sur ce let's play il y aura aussi euh, il y a aussi d'ailleurs didisland euh, uh, reptile définitive et collection c'est à dire c'est la suite de celui là on l'a aussi et on a prévu de le faire en coop aussi donc selon bah évidemment, le nombre de vues et votre engouement euh, bah pour les épisodes qu'on vous postera en coop sur ce jeu-là. On vous fera le 2. De toute façon, nous, quoi qu'il en soit, euh, même si vous ne suivez pas, ce qui serait dommage, parce que là, vous allez rater de bonnes parties de rire, je vous le dis. Euh, bah à ce moment-là, si vous ne suivez pas, de toute façon, nous, on le jouera, euh, on le jouera nous, en coop à ce moment-là sur Twitch. Mais vous ne le verrez pas, à moins que vous veniez nous rejoindre sur Twitch, excusez-moi. J'ai la voix qui casse, comme d'habitude. Et euh, on le jouera sur Twitch, mais vous ne l'aurez pas sur YouTube. Donc, à vous de voir. On verra en fonction des vues qu'il aura, lui, sur sa chaîne par rapport aux vidéos. Et euh, aux vues que moi, j'aurai sur ma chaîne euh, par rapport au, à vos retours. Vos commentaires, bien sûr. Donc là, je vous laisse avec les tests qu'on a fait. Euh, on, je vous dis, on a, vous a synthétisé euh, sous, sous forme de diaporama euh, Enfin, on a sélectionné les, les, les moments les plus comiques de nos bêtises voilà, et de nos anneries, qu'elles soient verbales ou en action, donc encore pardon pour les, les gros mots. Euh, que vous allez entendre mais c'est moi dans toute ma splendeur quand je joue en coop voilà donc vous allez me voir sous un autre oeil et euh, j'espère en tout cas que ça vous fera bien rire comme moi ça m'a fait rire de reentendre tout ça parce que quand on a joué euh, en coop effectivement on, pas, on, pas, on ne se rend pas compte je vais y arriver de ce qu'on dit euh, ni de ce qu'on fait et quand on re revisionne en fait euh, la chose ben franchement je me suis fait rire toute seule donc là je sais pas je vais peut-être consulter parce que ça devient grave en tout cas, j'attends vos retours là-dessus. Est-ce que dites-moi si euh, ça, vous, ça vous hype qu'on vous fasse euh, ce jeu en coop En tout cas, sur Twitch, eux, ils, ils apprécient énormément. Comme d'habitude, de toute façon, euh, Chirel dans la panade, c'est toujours euh, sur, sur Twitch, en tout cas. Un grand événement de façon de parler hein. C'est pas non plus la reine d'Angleterre qui arrive Mais euh, voilà C'est euh, moi dans toute ma splendeur Vous allez me voir en dehors des vidéos Travailler euh, avec des montages etc Donc là effectivement quand on joue en coop On calcule pas ce qu'on dit et puis, et puis voilà Donc je vais vous laisser avec ça euh, Ça vous donnait euh, ben, Déjà vous allez voir le jeu un petit peu dans les graphismes Vous allez voir euh, les onzons, Comment ils sont il y en a des très sympas, il y a des boss, il y a de tout. Vous allez voir les missions, vous allez voir. Mais on vous a fait une synthèse de tout ça euh, avec les pires moments euh, de Shirel et de Fred et bien sûr les grosses parties de Fourri. Sur ce, j'attends vos retours. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzou, Puis à très vite bah, pour euh, le premier épisode de la coop Fred et Shirel. Voilà. Allez, bye bye. Euh, déglinguer du zombie. Là. This is fucking crazy. On 3, 1. Mais moment Fuck it three. Mais bouge de là toi Tu veux te taper Le zonzo il m'a foutu une droite. Ouais, c'est ça que je t'ai dit. Avec une gouache là, il t'a allé direct. Tu comptes encore te tirer d'ailleurs Ah, oh, c'est malade. Il est pas mort lui. Tiens. Tout le monde est mort. Ah bonday. Euh, y a un. That's suicide. the last one. What? Okay then. Thanks, mm -hmm. mates. Acteur. Ça grogne. Hein? Huh? Alors chez toi, t'es où là Derrière toi. Ok. Je sais pas où il se... Là oh, T'es en train de chier tranquille, le zombie. Tranquille, mort. Ouais, est mort Non, mais c'est bon, il est mort. <rire> T'acharne pas non plus. Ah, oh, moi, je sais pas, c'est résistant... Ah, t'as vu, il manque la moitié du mollet. Ah, et regarde. <rire> t'as le zombie, zombie qui. Bam euh, Une bonne façon à sa gueule. Ah, ah, t'as vu, fait, là, il, avait le mollet, il avait le mollet à moitié bouffé. Eh, sans déconner, t'aurais dû voir l'arrêt sur image que j'aurais dû faire là. T'avais bah, carrément ta batte de baseball dans son cul. Je regarderai euh, ton live après. Ça grogne Ah Salope ah mmh, ah Dégage. <rire> J'étais trop près de l'écran. Pourquoi Elle m'a surprise, te conne. Ah oui, d'accord. J'ai pas eu peur, mais elle m'a surprise. Attends mal installé il n'y a rien d'autre là qu'on se chie pas les, les succès ou les objets à collectionner moi mmh, ouais, c'est clair c'est comme... et bah c'est vous lui hein. mais attends j'ai peut-être éteint de ma lampe moi parce que elle s'use non je sais pas ben, j'ai l'impression que ma batterie elle est plus entière quand tu regardes la lampe l'icône ouais, j'entends grogner par là là Je t'en prie, passe devant. Coucou. Ah, il y en a trois. Ah, la mère! Reste deux, reste couché, toi. Couché, je dis. Attention, il y en a d'autres. Ah, ça, c'est toi, merde! Ça. Grand black avec euh, un collier en or. C'est vrai pas, que c'est un zombie. Je sais pas. J'ai je... vu quelqu'un bouger. Moi, je tape. Hein. Euh... Oh, <rire> gabier, mais ça, je m'en fous. J'ai entendu. J'ai entendu une voix, par contre. Ils sont là à trois. Regarde, les uns ouais. sur l'écran. Non, non, non. Regarde. T'as un con là-bas. Ouais. jamais pris d'endurance. Ah bah voilà, c'est un peu plus calme là déjà. Oh fuck. Okay. Fuck. fuck! Il y en a un qui hurle. Attention, ça court vers nous. Boom, ça court plus. I bury you. Ils font combien dans la courir? Euh. Ah. ah, je l'ai loupé, tiens. C'est rare. Je l'ai pas loupé. Dodo, <rire> madame. Il y a un truc autour Attention. du. Attention. Tu es mort ou tu es vivant, toi? Non, et moi je suis vivant. Putain, t'as pris ma droite. J'ai foutu une patate. <rire> je sais pas <rire> comment je lui ai mis une droite. Regarde, regarde, regarde, et convulse. <rire> je sais pas du tout sur quoi j'ai appuyé, mais j'ai mis une putain de droite. la vache. Mon dieu. Attention, j'ouvre la porte là, il y a du monde derrière, derrière la porte. Mais attends, je suis pas là, moi je fais le tour, je regarde s'il n'y a pas les objets avance ouais, en voilà ah c'est bon je l'ai massacré direct euh... moi mon cul il va y avoir 18 derrière celle là il <rire> n'y a personne je sais pas enfin si y a quelqu'un mais pas en état de pouvoir dire quoi que ce soit voilà. <coughs> ah, ouais non ouais non non il est il un petit peu abîmé oui. disons que ça fait un petit peu longtemps qu'il est là je crois J'entends euh, marmonner, grogner, tout ce que tu veux. Là, il y en a un. Oh, bah, il bouffait son collègue. Voilà. D'accord, au marteau, t'es pas sauvage toi. <rire> Écoute, hein. je fais ce que je peux. Grosse bourrine. C'est juste quand quelqu'un t'énerve, tu le prends pour, des... pour te calmer les nerfs en fait. Oh là, il va me falloir de l'aide là, ils sont trois. Mais t'as qu'à ah, pas... couché. Ils sont trois non plus, oui, ils sont sacs. Oh, putain Je m'en suis pris une. Je finis par tarder là. En fait, c'est toi qui m'as frappé, tu veux pas l'avouer. <rire> merde T'as qu'à te sortir, j'avais un zombie devant Ok, donc ça se fait remonter. Essaye d'ouvrir la porte. What? Ouais. Oh là là. La cinématique quand tu ouvres la porte, ça fait flipper. Hein. Je sais pas, je me vois pas. Allez, on y va je <rire> <On> recommence avec <rire> sa bouteille de gaz. Attends, ça marche. <rire> je sors ça jamais marche. sans la bouteille de gaz. N'arrête de me dire, le je te le... suis. Ah, mais... Tu Rien, permets, mais je teste mais le pied de biche. Je garde ma bouteille de gaz comme ce sont plusieurs. Moi. Voilà. de oh. nous embêter celui-là. Euh... Faut qu'on monte. Disais, on peut même pas faire du toboggan, il y en a deux là, 2 3. Petit petit. Petit petit. On est là, 4 5. Ouf Putain, oh, je... il m'a mis une patate! Moi oh, aussi! J'ai plus de vie! Soirée! Oh, reste couché le surfeur là! <rire> Rupture de stock, parler à Stanley. C'est qui Stanley? Tu me racontes? Oh, je oh. Attends, année il est là, dans le bar. Oh, je peux pas passer. Attention, hein. parce qu'il y, y a des vénères, là, euh, qui... Euh, à côté. Oh. Ah, elle reprend sa bouteille de gaz. <rire> <rire> Juste là. Ouh. Là, là, devant moi. tu vois y ça y est, il arrive, il arrive. Là. Mais pousse-toi, sinon je peux pas lui foutre la bouteille de gaz dans la gueule. Ah dans... ah dans le Sylvener lui, euh... ah, il fait pas semblant. Hein. Je crois que Steve il est tétanisé derrière le bar là. Ah bon il est où lui? Je le vois pas. Ça so Bloody Bright. Stanley. Where the hell am I? Oh yes, yeah, coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. Ouais. My life toi sinon tu vas mal finir toi là-bas là dans la piscine. Ah Putain, coup... ah okay, il m'a fait peur lui mais laisse tomber. Bah, je d'abord, poussé... je discutais après. J'ai poussé la porte, retournez voir Sina Sinamoy. Ouais, j'ai chopé euh, passeport pour la vie ou je sais pas quoi là. La baignoire est vide, c'est dommage. Tu peux pas le couper ça Ah, si. Tu m'as fait peur l'autre à se moucher là ce crétin On se faisait attaquer Ah putain je crois que t'étais Qu'est-ce qu'on dit J'ai mis une droite oh. Attention il y a des vénères qui arrivent vers toi là Toi, ah, par contre, euh, il a pas d'endurance, le euh, perso. Aïe, mais j'ai voyais même pas pour le J'entends encore euh, grogner, là. À droite, je pense. Hmm. Oh. Mais je les perds, hein. De quoi J'ai dit je le perds pas étonnant tu lui colles des coups de pied je tape dans le vide Ah euh, ouais je file des coups de pied après je les massacre euh... au tuyau il me faut une bouteille te fout une bouteille pour plus de vie Ah déjà Maybe there's something in here Il y a une caisse là où je suis. Euh... Je suis mal. Non, on est au bagarre au On devait trouver lequel. dans la merde non ça y est je tué. Ah, sinon je suis bloqué là. là on est au 4 putain, ça passe du 4 au 7 d'accord okay. mais putain mais il me fait quoi là Je suis mort, t'es sérieux T'es mort J'ai pas compris, il, il, le mec il m'a chopé et euh, voilà. Beautiful. For, for C'est quoi ce délire là et Je suis en train de cliquer partout et.. Tu peux pas revenir D'accord, ok, j'avais pas compris le concept. Quoi ah, Je sais pas où je suis. T'as 85 mètres de moi. D'accord, je suis dans je suis dans une dans un bungalow apparemment. Il euh, y a une strip ou une nana à poil à moitié dans la.. Sur, sur un lit, et t'as son mec qui m'a attaqué euh, direct. Moi, je suis en train de retourner oui. sur la plage où on doit rendre le truc, là. D'accord. Bah, attends, je vais te rejoindre tout à l'heure. C'est bon, je suis. Je prends la quête Là, je te... Ouais, attends j'arrive, j'arrive. Ah bah, tu vois, c'est là. Hop. Cette fois-ci, on a vu... Hop, j'ouvre la porte, vas-y. Là, il y a du monde. Waouh, comment tu l'as découpé Waouh, comment l'efficace la base. Ouais, c'est quoi ça Ah tiens, attention T'as raison parce que du coup maintenant ouais on a besoin de. Hop il a plus de plus, Non, hein. ça c'est la bouteille de gaz. Ah c'est toi qui es ouvert Bah ouais. Ok. Oui, il a l'air vénère lui hein. <rire> il pacque un peu. Il a pas il a pas aimé quand je vais d'attendre je crois. Faut lui coller le truc dans la gueule, la bouteille de gaz. Ouais dès que je pourrais ouais, je vais essayer. Coucou. Oh, wow. Oh, nice. ah, ah. Ah, oh un... il m'a mis une de... baffes, mon pote un bâche ça ou quoi Euh je sais pas mais. ça a l'air. Il a un pote derrière, hein. Fais un gaffe. Hein. Oh, die il y en a plus. Non mais non, mais attends, l'autre, je peux pas l'approcher, il me débaffe. Ah tu l'ai eu. Moi tu l'as fumé Ouais. Fallait le prendre par le dos D'accord. On est venu faire quoi là euh, bah, Je sais pas. Où est là, la radio bah, Mayday ça. Faut qu'on trouve la radio À gauche là. Zombie Ça oh, Aïe La Attends ma belle, euh, moi j'essaye de voir là où est la radio là, parce que j'ai toujours pas vu. Elle est là. Ah J'ai pas vu lui Eh hey, Cheryl, le truc là c'est la, la radio je crois. Où Elle est là. Tiens, t'as de la vie là ici. Mayday, Mayday. This is Oceanic Flight 1012. Merde, là Ah non, c'est le truc euh, d'amélioration encore Pourquoi j'ai l'impression que ça va être un piège et qu'il y en a plein qui vont en sortir d'un coup là Deux. on a raté des trucs là sur le chemin j'ai eu des trucs qui brillaient, là qu'est ce qu'on a raté je sais pas y a quelqu'un qui... oh. j'ai pas fait exprès voilà lui ai... ai planté dans l'œil des choses qui arrivent On va aller voir pour la bain, une doute bagnole là-bas. Alors reste couché, toi. Faut aussi que je me trouve des thunes, moi, parce que sinon je peux pas améliorer, mais. Ah euh, ouais. Très dégueu, elle bouffait sa copine. What do we have here? Du détergent. Ça fait le tour du bar? Ouais, vite fait, ouais. On devrait rester sur la route là et s'occuper des voitures. C'est tombé sur du monde ou quoi Non non. Ça n'a rien fêtes. C'est c'était pas là. besoin de vie ou pas Hein C'est bien, je trouvais. C'est 3 Mais combien il lui en faut Attends, je vais regarder dans le journal. Ok, Quatre... Quatre, il en faut. Trois, oh, ici. Oh, attention, il y en a plein là. C'est la là. Là, tu t'en sors Hum mmh. hum. Eh, là, il me manque une. J'ai 4 Attends une main, Il y a des mains là C'est quoi ça Des mains Il y a des petites mains blanches Je vois pas de mains moi Sur la map il y a des petites mains blanches Sur la gauche non, je le vois pas. Oh. Oh. Mais tu me piques mes steaks, il est même pas mort en plus. Oh. Bastard. Voilà. Mais pourquoi ils ne lootent pas des thunes ceux-là Ils sont chiants. Tu sais, moi j'en ai eu là. Du coup, faut qu'on remonte là encore. Il mmh. y a ta copine en bikini. Ah bon Je non hein Je te le plaisir de la Voilà, Restes, reste couché. Et un qui se baigne. Waouh, pourquoi j'ai pris des dégâts comme ça moi <rires> Waouh <gélique> <musique> <s trigger> <rire> Oh tu te mordes mordais le titanique Putain, il faut que je le vise Oh sérieux Oh, Arrête-toi, allez, obdouste. Bon, t'as dit de les ramener. Allez, conduit. Hein oh super, tu te mets en passager. Ah bah non, c'est toi qui conduis. Eh oui, c'est une conduite à droite. Oh, tu t'es fait avoir. C'est un Mickey, quoi. Je vais boire la... ou conduire, il faut choisir. Ok. j'ai joué à J'ai l'impression qu'on a raté la cible, je suis un peu loin. Hein. Tout ça pour avoir le plaisir d'écraser de, de, les zombies. C'est pas là, si. Oh, C'est pas là, je crois. Putain, mais je conduis pas à droite, moi, d'habitude. Mais <rire> Je vois ça. Je comprends pas cette cible rouge, là. Ah moi, j'ai à peine les sous-titres qui viennent de s'afficher là. J'aurais dû blesser ma batte de baseball, dépasser de la fenêtre. Ah oui, il y avait un volant à gauche là-bas. Ah, je suis la quête. Et tu les vises en plus hein Ah ben je la joue à la station Et... ticket là et une crêpe de zombie une